Bonjour les gens, ravi de vous revoir dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de répondre à la plupart de vos questions. Alors il y a des questions sur lesquelles je vais aller assez vite et d'autres où il va falloir quand même sortir quelques images et essayer de faire les choses correctement. On y va tout de suite. Alors la première question qui me vient de Ulrich qui me dit Le jour du permis, est-ce qu'il faut rouler à la vitesse maximale autorisée ou la respecter respecter pardon, la limitation des jeunes conducteurs. Alors, très bonne question, Ulrich. Ce qu'il faut obligatoirement, c'est rouler dès que c'est possible, à la vitesse maximale autorisée. Ça veut dire que si je peux rouler à 50 km h je le fais. Si je peux rouler à 80, je le fais aussi. Par contre, attention à ne pas être en vitesse excessive. C'est-à-dire que ta vitesse ne soit pas adaptée à la situation. Par exemple, parce qu'il y a des piétons qui s'approchent d'un passage piéton, parce qu'il y a un feu qui est vert depuis longtemps. Sinon, on risquerait tout simplement de te dire que ta vitesse n'est pas adaptée et que tu vas trop vite par rapport à ce qui pourrait arriver. Deuxième question qui me vient de Lucie Tavares. Alors les questions, il euh, y en a des récentes et il y en a des assez vieilles que j'avais mises de côté justement pour préparer cette foire aux questions. Donc comment reconnaître une route à sens unique quand il n'y a pas de marquage au sol ni de panneaux ben, Lucie, c'est assez simple. Si tu es en ville, tu risques d'avoir à ce moment-là des véhicules stationnés du côté droit comme du côté gauche, ça va être là aussi une preuve que tu es sur une route à sens unique. Maintenant, c'est vrai que s'il n'y a pas de signalisation, c'est-à-dire la base du code de la route, les panneaux et les marquages, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué. Ce qui pourrait arriver aussi, mais attention, ce n'est pas une preuve, c'est que la route soit vraiment très très très étroite. C'est pas une preuve parce que je connais des routes à double sens qui sont très étroites, par exemple des petits chemins, mais ça pourrait être un indice supplémentaire. « Bonjour, quelle est la méthode puissante pour garder la motivation et une bonne stratégie pour les révisions du permis en cette période de confinement ?» Merci la fille du web pour cette question. La méthode la plus puissante pour garder la motivation, c'est surtout de te dire pourquoi tu t'es engagé dans cette formation en auto-école. Pourquoi tu t'es dit à un moment donné « bah tiens, aujourd'hui, je vais aller m'inscrire ». Parce que tu sais, la plupart du temps, les gens par exemple qui arrêtent la salle de sport, les gens qui arrêtent leur passion, les gens qui en ont marre par exemple de leur conjoint au bout de 6 mois ou au bout de 1 an, c'est tout simplement parce qu'ils ont oublié tout simplement pourquoi ils s'étaient engagés avec cette personne avec l'objectif de perdre tant de poids dans cette salle de sport Ou tout simplement pourquoi le permis de conduire c'était important pour eux Est-ce que tu veux ton permis de conduire parce que tu as envie d'aller faire la fête le week-end et tu aurais le droit Est-ce que tu veux ton permis de conduire pour te sentir libre Est-ce que tu veux ton permis de conduire parce que tu cherches du travail et que ça va être vraiment plus facile pour toi Rappelle-toi toujours pourquoi tu t'es engagé. Ensuite, la bonne stratégie, ben je te mets un lien en haut de la vidéo qui te permettra de voir ce que moi je vous conseille en cette période de confinement. Kevin du Nord de la France qui me dit « Bonjour, comment je peux faire Je suis dans une auto-école et je n'arrête pas de faire des gris, des crises d'angoisse, s'il vous plaît. Merci. » Alors. Kevin, ravi de pouvoir répondre à cette question et je pense d'ailleurs que je ferai carrément une vidéo consacrée spécialement aux crises d'angoisse. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça peut vous intéresser, tout simplement parce que j'ai vécu deux années assez difficiles dans ma vie où moi-même j'ai d'ailleurs connu des crises d'angoisse d'ailleurs assez fortes. Ce que je te conseille personnellement, c'est peut-être de mettre ta formation ou tes formations d'ailleurs si tu es en train de faire du code et de la conduite, entre parenthèses. C'est très important si tu veux pour pouvoir progresser et là aussi économiser de l'argent et être au maximum de tes capacités, que tu sois apte à 100% à pouvoir être dans ta formation. Donc le meilleur conseil que j'ai à te donner de ce côté-là, c'est vraiment de prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, les crises d'angoisse, c'est très anxiogène, mais ce n'est pas mortel, on ne peut pas mourir hein, d'une crise d'angoisse. Occupe-toi d'abord de toi avant de pouvoir justement te consacrer au code ou bien à la conduite. Bon courage Kevin Alors, Hadj Cher Azad bonjour Anthony, j'ai déjà raté mon permis il y a 5 ans de cela, et maintenant je suis à nouveau motivé pour l'avoir, j'ai repassé le code que j'ai eu récemment effectué, deux heures de conduite avant le confinement, mon souci, je suis une grande stressée de la route et j'ai du mal à me concentrer, quels conseils me donneriez-vous Alors le problème de concentration, c'est tout simplement de ne pas être engagé à 100%, dans ce qu'on fait, moi ce que je te conseille c'est que si aujourd'hui tu prends une heure de conduite, fais une heure de conduite mais à fond, c'est à dire ton téléphone, mets-le en mode avion quand tu viens à ton heure de conduite essaye déjà de savoir ce que tu risques de travailler et surtout en amont essaye de savoir quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles en conduite si tu sais ce que tu vas travailler et si tu sais ce que tu dois corriger ça peut paraître bête mais tu as déjà fait 50% du travail si maintenant tu arrives à ton heure de conduite tu sais pas ce que tu dois faire tu sais plus trop ce que tu as dit la dernière fois ton moniteur d'auto école c'est vraiment dommage tu perds du temps et de l'argent donc déjà attention à être investi à 110% dans vos formations ensuite en termes de concentration ce qui est redoutable c'est surtout d'utiliser la conduite commentée. 1 ça va te faire diminuer le stress deux, ça va te faire te concentrer sur ce que tu dois chercher et pas sur, par exemple, le repas que tu vas devoir faire ce soir, parce que tu as oublié de faire tes courses aujourd'hui. Autre question de Merouane, pourquoi avoir fait moniteur d'auto-école Alors, ça va peut-être surprendre, mais il y a quelques années, quand j'étais tout jeune adolescent, je disais bien à tout le monde que s'il y a un métier que je ne ferais pas, c'est celui de moniteur d'auto-école. Peut-être parce que depuis tout petit, je suis tombé dedans un petit peu comme Obélix, et je me suis dit, qu'est-ce qui aujourd'hui me semble simple, et qui me permettra au maximum d'aider les autres. Et j'en suis venu tout simplement à me dire que l'auto-école, c'est quelque chose qui était évident pour moi. Je trouvais pas spécialement dur le code et la conduite et je me suis dit qu'en en faisant carrément mon métier, j'arriverai à atteindre le maximum de personnes et à les aider facilement. Marlowe, quel véhicule doit passer le premier à l'approche d'un obstacle commun Alors, ce qu'il faut d'abord vous dire, c'est que vous avez ce qu'on appelle les croisements impossibles. À ce moment-là, un des deux va devoir forcément s'arrêter ou les croisements qu'on va appeler « difficiles », et à ce moment-là, les croisements sont régis par le code de la route. Ce qui est assez étrange dans ta question, c'est que tu me dis « je vais avoir un obstacle commun avec le véhicule en face », mais finalement, ce n'est pas trop possible, parce que l'obstacle, soit tu vas l'avoir dans ton sens de circulation, soit tout simplement, il va être dans la voie de gauche, et à ce moment-là, sera par rapport aux autres conducteurs. En fait, c'est assez simple. Quelle que soit la route sur laquelle tu es, il faudra tout simplement que celui qui rencontre l'obstacle s'arrête afin de laisser passer le véhicule qui n'a rien sur sa voie. Question suivante, shame manzour. Quand par exemple j'ai un stop et en face de moi ils ont un stop aussi, qui doit passer avant Alors, d'abord tout va dépendre de ta direction. Si jamais tu vas à droite et en face, à ce moment-là tu es tout simplement prioritaire par rapport au véhicule qui va arriver en face de toi. Si maintenant vous allez à gauche, chacun va à sa gauche, il faudra tout simplement monter droit et tourner l'un derrière l'autre. En fait, ce qu'il faut se dire tout simplement, c'est que c'est comme quand tu as un feu vert et la personne en face aussi. Quand vous avez la même signalisation, il suffit tout simplement d'appliquer la règle de la priorité à droite. Si j'ai un feu vert et en face aussi, si j'ai un cédé le passage et en face aussi, je vais monter droit et tourner derrière. Ce n'est pas celui qui va arriver en premier ou alors essayer de passer devant, non, non, non. Je monte droit et je tourne derrière. Alors, une autre question de Marlowe. Je voudrais également que tu nous remontres le démarrage sur une grande cote-pente. Je trouve ça difficile et la voiture tombe en arrière. Mon moniteur me dit qu'il fallait passer la première avant d'engager la cote, mais ça m'effraie un peu quand je vois une grande pente. Alors, une pente et une cote, c'est pas tout à fait la même chose. Une cote, c'est tout simplement monter. Une pente, ça va être à ce moment-là une descente. Et les démarrages ne vont pas du tout avoir la même technique. Si jamais tu te souviens plus trop du démarrage en cote, je te mets le lien d'une vidéo qui devrait t'aider. Tu plus qu'à cliquer juste ici. Et le démarrage en pente est assez simple parce qu'il suffirait de te lâcher tout simplement la pédale de frein pour que ton véhicule avance. Et si tu lâches ton embrayage, à ce moment-là, ta voiture a déjà démarré toute seule. Là où il faut faire attention dans cette question, c'est que en fait, tu as deux choses. D'abord, l'anticipation, c'est vraiment prévoir au maximum pour éviter de t'arrêter. Ça veut dire que si je suis en troisième et que c'est compliqué, je vais rétrograder en deux pour éviter un arrêt inutile. Si je suis en seconde et que c'est compliqué, je rejoins l'idée de ton moniteur qui va être de glisser ta première tout simplement pour ne pas s'arrêter. Maintenant, si jamais tu as arrêté dans une cote, c'est différent, il faut bien que tu redémarres et à ce moment-là, la vitesse de départ, de redémarrage, c'est tout simplement la première. GG, y a-t-il des moniteurs escrocs Alors, GG, tu sais peut-être, si tu es habitué à la chaîne, que je suis quelqu'un de très sincère dans mes réponses et que j'ai franchement horreur du mensonge. Alors, à ta question, est-ce qu'il y a des moniteurs escrocs Oui je pourrais pas te dire le nombre de pourcentages que ça représente en France. Il y a beaucoup de personnes qui font très très bien leur métier. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve assez dommage. Puisque dans les médias, le peu de reportages qu'on va avoir sur les auto-écoles de France, on va jamais te montrer en fait ceux qui font bien leur boulot. Et pour moi, ils représentent quand même plus des trois quarts des auto-écoles. Mais en même temps, c'est pas ça que cherchent les médias. Les bonnes nouvelles, il y a qu'à voir en ce moment, elles font rarement la une. Donc, y a-t-il des moniteurs d'auto-écoles escrocs Oui malheureusement. Et y a-t-il des bons moniteurs d'auto-école Ça, c'est moi qui me permet de rajouter cette information. Oui, c'est d'ailleurs la plupart des auto-écoles. C'est pour ça que n'hésitez pas, avant de vous engager dans une auto-école, à regarder un petit peu ce que les gens en pensent de manière générale, car le bouche-à-oreille est vraiment la meilleure des informations. Anne Nour, bonjour, que faire si on me dit d'aller tout droit et par la suite je vois le panneau sans issue C'est une bonne question. Alors, tu le sais sans doute, si on te dit jamais rien va toujours tout droit, sauf évidemment si la signalisation t'oblige ou t'interdit à aller dans telle ou telle direction. Si maintenant on te dit rien et qu'en face de toi il y a une voie sans issue, N'hésite pas à aller dedans, parce que soit l'inspecteur a tout simplement dans l'idée de te faire faire la manœuvre du demi-tour, soit tout simplement il n'a pas fait attention et à ce moment-là, il va te demander de t'arrêter et de faire par exemple une marche arrière ou là aussi encore une fois un demi-tour. Si maintenant au bout de la rue, il y a un sens interdit, évidemment, contrôle tes rétros, mets ton clignotant droit et viens t'arrêter le long de la chaussée. Dans tous les cas, je le répète, ce n'est pas un piège. Question de cldo Bonjour Anthony, on dit que le jour de l'examen du code de la route, il y a des séries faciles pour les meilleurs et des séries dures pour ceux qui ont une mauvaise moyenne en auto-école. Histoire de continuer à l'auto-école pour mieux comprendre et progresser, vrai ou faux. Merci beaucoup. Alors, cldo Dans ce cas-là, explique-moi pourquoi le jour de l'examen du code de la route, on a une banque de données d'à peu près 1000 à 1200 questions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 10 personnes qui sont dans la salle et qui passent l'examen n'ont jamais les mêmes questions et donc jamais les mêmes séries. En fait, enlevez-vous de la tête qu'il y a des séries prédéfinies et que on va se dire, bah tiens, au fait, lui il a l'air sympa, on va lui mettre un truc assez cool, et lui là-bas, il a l'air quand même assez difficile, et puis j'aime pas trop son, son faciès, on va lui envoyer quelque chose d'assez compliqué. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'ordinateur, en fonction des thèmes que vous avez le jour, de l'examen du code, va piocher des questions au hasard. Et c'est pour ça que des fois, vous allez avoir des gens qui vont vous dire ah, « il y a des séries faciles et des séries difficiles. » Mais c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Donc malheureusement, la réponse, c'est faux. Autre question, Fatia Shaoudi. « Bonjour Anthony, je suis en boîte automatique et j'ai fait jusqu'à maintenant 42 heures. » Avec mon auto-école et ma monitrice me dit qu'il faut rajouter 10 heures encore car je fais pas bien les manœuvres et moi je veux passer l'examen car je pense que je suis prête donc je suis perdu. J'aimerais bien savoir plus de détails comment savoir que nous sommes prêts pour l'examen. Je pense que les auto-écoles sont trop perfectionnistes or qu'on ne peut pas se perfectionner chez eux, on a besoin de pratique. Merci. D'abord, référez-vous toujours à l'heure d'évaluation que vous avez eue au tout début, qui normalement vous a donné un calcul prévisionnel sur le nombre de leçons que vous allez avoir en leçon de conduite. Ensuite, votre livret de conduite détermine quatre grandes compétences dans laquelle vous devez aujourd'hui savoir vous situer. Et si vous ne savez pas vous situer dans la formation, c'est simple, demandez à votre moniteur d'auto-école qui vous montre, et il sera obligé de le faire et donc de savoir vous situer. Quand savoir quand nous sommes prêts ben finalement, c'est assez simple. D'abord, il faut que tu aies vu à peu près toutes les compétences de la formation et ensuite, il faut que, à chaque leçon de conduite, tu tiennes compte de ce qu'on t'a dit pour que tu puisses le corriger afin d'être autonome presque à 100%. Si aujourd'hui, ton moniteur d'auto-école te reproche toujours la même chose qu'il y a 5 ou 6 heures, évidemment, ça veut bien dire que tu n'as pas compris et donc que tu n'as pas corrigé le tir. Si aujourd'hui il te dit quasiment plus rien, c'est tout simplement que tu commences à être vraiment autonome et donc que tu approches de la fin de la formation. C'est moi, Moissac, qui me dit salut à toi, monsieur Anthony, toujours pas compris pourquoi 20h. Donc de conduite, pourquoi pas 10 ou 15 Je sais que c'est obligatoire, mais pourquoi Alors, l'histoire des 20 heures de conduite, c'est tout simplement l'état qui l'a décidé il y a quelques années. Ce qu'il faut tout simplement se dire, c'est que la formation auto-école est souvent vraiment sous-estimée. C'est pour ça qu'on a dit aux gens, en moyenne, il vous faudra minimum 20 heures de conduite pour avoir l'autonomie suffisante de toutes les compétences que vous avez à l'intérieur de la formation en auto-école. Et quand on parle de 20 heures, on parle que d'ailleurs de la pratique. 20 heures, ça reste vraiment un minimum, parce que c'est le temps qui est estimé pour apprendre à peu près toutes les compétences de la formation. N'oublions pas non plus d'ailleurs que la moyenne en France est de 30-35 heures. Alors même si dans les auto-écoles, il y a tout simplement des gens, c'est vrai, qui seraient prêts en 10-15 heures de conduite, ça reste peut-être moins de 10% des élèves dans les écoles de conduite. Aujourd'hui, là où on n'est pas soumis à ces fameuses 20 heures de conduite, c'est soit en boîte automatique, soit si on décide de passer le permis à l'armée par exemple. Shadia Talibi. Bonjour Monsieur Anthony, j'aimerais savoir si le parcours du permis, doit-on le travailler avec notre moniteur ou monitrice avant de passer le permis? ou seulement le jour de l'examen Merci par avance de ta réponse. Alors, les fameux parcours du permis de conduire, ils n'existent pas vraiment, tout simplement parce que l'inspecteur du permis de conduire a à peu près 13 candidats par jour. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, il ne va pas pendant 13 fois rouler dans les mêmes endroits, il va tout simplement varier, et c'est vrai que les inspecteurs, ben un petit peu comme tous les êtres humains finalement, ont certaines habitudes, parce que c'est plus facile et tout simplement que ça nous rassure. Les parcours permis, c'est tout simplement quand je démarre mon examen, le périmètre dans lequel je risque d'aller, dans le temps qui m'est imparti pendant cette épreuve. Donc si ton moniteur d'auto-école te montre un petit peu avant, là où tu risques de passer le jour de l'examen, pourquoi pas Maintenant, toutes les auto-écoles ne le pratiquent pas, mais ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas pour autant. Eric, bonjour Si je ne regarde pas l'angle mort gauche en sortant d'un carrefour à sens giratoire, je suis éliminé le jour de l'examen L'une de mes monitrices m'a dit qu'il faut regarder la sortie ou la zone de danger qui est sur ma droite. Je regarde beaucoup de vidéos sur Internet et je vois que presque tous regardent l'angle mort. Alors, bonne question Eric. L'angle mort, avant tout, il faut définir ce que c'est vraiment. C'est tout simplement une partie, une zone que je ne verrai pas depuis le poste de conduite. Alors, écoute ton moniteur d'auto-école qui te dira soit de le regarder à gauche, soit de le regarder... À droite, les deux sont possibles, ça, ça va vraiment dépendre de là où tu te situes et aussi de la pédagogie de chaque enseignant de la conduite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera tout simplement éliminatoire, oui, si tu n'en regardes jamais, tout simplement, parce que s'il y avait une voiture, un motard ou un vélo et que tu ne le vois pas, évidemment, tu roulerais dessus ou en tout cas, tu risquerais tout simplement de créer un accident. Donc, est-ce que c'est éliminatoire le jour du permis de conduire oui Eric, travaille-le, c'est important. Marie-Laure Auria, salut, dites-moi, est-ce que c'est vrai que les moniteurs peuvent influencer l'inspecteur le jour de l'examen, surtout quand l'auto-école, à la base, ne voulait pas que tu passes Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Personnellement, c'est peut-être vrai, mais je vois pas pourquoi le moniteur d'auto-école irait parler de toi à l'inspecteur le jour de l'examen du permis de conduire, en sachant tout simplement qu'on a le droit de parler de tout, sauf de l'examen du permis de conduire. Alors est-ce que ça existe Peut-être que oui. Personnellement, j'en connais pas. Et ce qu'il faut aussi te dire, c'est que quel serait l'intérêt pour un moniteur d'auto-école si vraiment ça passait pas avec lui de te revoir encore euh, juste après ton échec au permis de conduire. Peut-être de gagner un peu d'argent sur des heures supplémentaires, mais je pense pas. Honnêtement, il vaut mieux que les élèves l'aient si possible du premier coup et qu'ils soient autonomes en fait toute leur vie. Bonjour, comment faire un créneau dans une rue assez étroite, à sens unique, dans laquelle les voitures stationnent le long des deux trottoirs Merci d'avance. Ce qu'il faut surtout, Botti, ta question est intéressante, c'est avant toute chose, avoir bien vérifié les rétros et avoir mis à l'avance le clignotant à droite pour que les gens qui vont arriver derrière comprennent absolument que tu vas te garer et chercher une place, parce que sinon ils vont te coller et là, à ce moment-là, la manœuvre, ça sera pas possible du tout. Ce qu'il faut te dire en termes de placement, c'est que serre un petit peu le côté droit, si tu manœuvres à droite, ou à gauche si tu choisis un créneau gauche, et ne t'inquiète pas trop en termes de gabarit, ça devrait passer. Prends les points de repère que tu as appris avec tes moniteurs d'auto-école, fais un petit peu abstraction des véhicules que tu auras autour, et tu verras que ça devrait marcher quand même. Ce qu'on a tendance à faire, malheureusement, c'est à se mettre un petit peu la pression, car quand on a du monde autour de nous, on a toujours l'impression de gêner, et c'est là où on a tendance à faire n'importe quoi. Mais les points de repère que tu as appris pour ta manœuvre, à double sens la plupart du temps, marcheront là aussi à sens unique. Yamina, bonjour Anthony, quel genre de voiture en boîte automatique tu conseillerais aux jeunes conducteurs Merci. Alors Yamina, je ne suis pas le spécialiste en termes de véhicules, mais ne t'inquiète pas, j'ai fait aussi mes propres recherches. Dans ce que j'ai pu trouver, ce qui ressort énormément, c'est d'abord les véhicules Peugeot et Citroën. Tout simplement parce que c'est des véhicules économiques, pas forcément chers à l'achat, et en plus en termes de pièces, quand il y a du changement à avoir, qui ne coûte pas non plus une fortune. La Smart revient pas mal, la Toyota Prius aussi, la Polo de chez Volkswagen est là aussi très bien classée. Donc après, à toi de voir quel budget tu as. Ensuite, pourquoi tu veux cette voiture Est-ce que c'est une voiture par exemple avec peu de place à l'intérieur ou plutôt une voiture familiale parce que tu as des enfants Est-ce que tu veux plutôt un véhicule essence ou diesel tous ces paramètres-là sont à tenir compte, évidemment. Si jamais tu ne l'avais pas vu, je te mets le lien juste en haut de cette vidéo, là où tu peux voir quelques conseils. Alors, je parlais de voiture en général, tout simplement parce que le choix d'un véhicule se fait, mais en fonction d'autres choses. Va jeter un œil sur cette vidéo, elle devrait là aussi grandement t'aider. Bling bling, bonjour Anthony, comment apprendre à bien regarder pour pouvoir anticiper toutes les éventualités qui peuvent se présenter lors de la conduite Donc l'ennemi numéro 1 du conducteur, c'est avant tout d'avoir les yeux complètement immobiles et de fixer. Plus tu vas fixer devant toi et moins tu vas voir tout ce qui peut arriver à l'avance. Tu sais bien que le but de la conduite c'est d'anticiper au maximum et souvent les élèves vous avez tendance à regarder bien trop bas et surtout à ne pas bouger assez le regard. sers toi de la conduite commenter qui te permettra de ne rien oublier et qui sera surtout lié à ce que tu vas voir et pas à ce que tu vas faire parce que ce que tu vas faire à un moment donné tu le sais déjà il n'y a plus besoin de te le dire cherche plutôt les indices qui soient formels ou informels au maximum Jette un coup d'œil s'il faut dans ma playlist conduite commenter et là tu vas voir exactement les questions que tu dois te poser dans tous les cas bouge énormément ton regard balaye de gauche à droite et de droite à gauche. « Merwan, bonjour, pensez-vous que le prix du permis est trop élevé ?» Alors, ce que je peux te dire, Merwan, c'est que le prix du permis de conduire n'est pas très cher. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que ce que vous payez, c'est avant tout une formation dans une auto-école. Parce qu'aujourd'hui, combien me coûte le permis de conduire Il me coûte tout simplement bah, 0€. Le permis de conduire est aujourd'hui gratuit en France. Ce qu'on paye, c'est une formation. Donc un petit peu comme si demain, tu veux devenir par exemple boulanger, coiffeur ou infirmier, tu ne vas pas être obligé de passer dans des centres de formation, mais ça sera quand même beaucoup plus facile pour toi de progresser si tu la payes. Est-ce que c'est cher ou pas cher Ça va vraiment dépendre des gens et des moyens de chacun. Ce que je peux surtout te dire, c'est que point de vue élève, c'est cher, ce que je comprends. Point de vue auto-école, c'est vraiment pas cher parce que quand on voit le prix des charges patronales et salariales, par exemple, le prix de la TVA qu'on doit payer régulièrement, c'est vraiment un gouffre financier Important. Je parle pas non plus des assurances, je parle pas non plus des loyers, des salaires et tout ce qui va avec. Moi, je pars du principe que 1300 euros pour quelque chose qu'on risque de garder toute sa vie, ça, c'est pas vraiment cher. Maintenant, si on ne l'a pas prévu et que les 1300 euros, on préfère les mettre dans deux téléphones portables qui vont nous durer, par exemple, trois ans, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais tu sais, l'argent, c'est un sujet tabou en France et c'est vraiment dommage. Chacun est libre après de le mettre là où il veut. Francine, bonjour Anthony, j'ai déjà le code de la route mais j'aimerais bien m'acheter une voiture Voiture sans permis, quel document me faut-il Alors ce qu'il faut savoir Francine, c'est que si tu es né après le 1er janvier 1988, tu as besoin de ton permis AM, c'est-à-dire en fait du BSR. Pour pouvoir conduire ce qu'on appelle une voiturette c'est à dire une voiture sans permis ce qui va te falloir tout dépend si tu l'achètes neuve ou d'occasion c'est tout simplement une carte grise une assurance et si tu es concerné le permis AM. si tu es né avant 88 tu n'as pas besoin de ce papier là ensuite si c'est un véhicule d'occasion attention il te faut évidemment la déclaration de cession c'est à dire le papier en fait qui te permet de prouver que tu as acheté ce véhicule eva bonjour anthony j'ai une question par rapport à l'intersection un feu rouge si on veut tourner à gauche dans un feu où se place-t-on exactement. Alors tout dépend si tu es sur une route à sens unique ou à double sens. Si tu es à sens unique, il faut te placer complètement à gauche de la route. Si tu es à double sens, il faut que tu viennes serrer l'axe médian, c'est-à-dire en fait la ligne au milieu de la route pour éviter de gêner en fait les gens derrière toi qui tourneraient à droite ou qui iraient tout droit. Maeva, bonjour, je suis en conduite accompagnée avec mes parents, et avec le confinement, j'ai dû arrêter la conduite accompagnée. Du coup, je me demandais si j'allais beaucoup perdre en conduite, sachant que je suis environ à 1000 km, et que j'étais censé faire mon rendez-vous pédagogique le 28 mars. Voilà, merci pour ton retour. Alors Maeva, ça serait un mensonge de te dire que si tu ne roules pas, tu vas pas perdre en niveau. Ce qu'il y a, c'est que la conduite, de toute façon, tu es en conduite accompagnée, ça veut bien dire que tu avais validé tes quatre compétences de formation et que tu as quand même un bon niveau. Ce qu'il faudra faire absolument, c'est qu'une fois cette période de confinement terminée, tu reprennes un petit peu la conduite et que tu appelles ton auto-école en leur disant tout simplement si c'est possible de repousser à un tout petit peu plus tard ton rendez-vous pédagogique et je pense qu'ils devraient te dire oui. Ensuite, tiens compte vraiment de ce que te dira ton moniteur d'auto-école pour pouvoir envisager la suite. Donc, est-ce que tu vas perdre du niveau oui, mais ne t'inquiète pas, ça va revenir quand même très très vite. Lamia, bonjour, c'est pour savoir si on peut passer le permis B ainsi que les 20 heures de conduite avant 18 ans. Alors oui, tout simplement, si tu as choisi de conduire... En conduite accompagnée. sweetland bonjour quelles sont les conditions pour passer d'un permis à boîte automatique à un permis à boîte manuelle car j'ai entendu plusieurs sons de cloche et je suis un peu perdu merci d'avance si tu as ton permis en boîte automatique et que tu veux faire la passerelle en manuel il te faut tout simplement 3 mois minimum de permis de conduire ensuite Rapproche-toi d'une auto-école pour faire la passerelle, c'est-à-dire une formation de 7 heures, où l'auto-école te montrera tout simplement comment te servir d'un embrayage. Attention, 7 heures, c'est vraiment un minimum de conduite. Ça pourrait être un peu plus. Maëlle, pensez-vous qu'à cause de ce confinement, ceux qui sont en conduite accompagnée déjà avec leurs parents vont devoir reprendre quelques heures avec l'auto-école avant de reprendre avec leurs parents parce que même si nous travaillons les réglages, revoyons la théorie, cela fait un trou, donc on peut avoir perdu. Est-ce que tu seras obligé de repasser en auto-école Non. Est-ce que c'est possible Si jamais tu es un petit peu inquiète ou que tu as peur, la réponse est oui. Voilà les gens, fin de la vidéo. J'espère avoir répondu au maximum à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, mettez-les en dessous de cette vidéo en commentaire et on tâchera d'y répondre avec la communauté au maximum. On se revoit bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous et surtout restez confinés. Bref, à plus les gens.